Bonjour, c'est Tony, et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'exercer mon droit de réponse. Cette vidéo est donc la réponse à la vidéo intitulée « Et Tony s'énerva ?», disponible sur la chaîne YouTube d'Alexandre de Chavarny, aussi connu sous le nom d'un irréductible athée. Le but de ma vidéo n'est pas d'ajouter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas non plus de faire la guerre à Alexandre ou de mobiliser les gens qui potentiellement apprécient mon travail et qui pourraient ensuite s'en prendre à... à Alexandre. Pas du tout au contraire, je t'inviterai, si tu es dans une démarche de développement de la connaissance, à aller consulter le contenu d'Alexandre de Chavani. Alexandre, donc à, à travers ce personnage d'irréductible athée, fait la promotion de l'athéisme. C'est un paradigme dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et je pense qu'il illustre assez bien ce qu'est l'athéisme. Il y est question de critique des religions et de la vision personnifiée de Dieu. Il y a de très bons arguments, et même si je n'ai pas consulté la totalité des vidéos, je t'invite grandement à aller les regarder. Deuxième chose, ce qui nous a réunis avec Alexandre, c'est un débat. Alexandre est actif sur Twitter, aussi euh, sur euh, un Discord, un serveur privé, et il m'a proposé, il m'a invité à venir sur sa chaîne Twitch pour un live, ce que j'ai accepté. Bien entendu, je connaissais déjà Alexandre, et je t'avoue que j'ai eu des doutes avant d'accepter. Mais... Il est tellement rare qu'il me soit proposé de débattre, de présenter mes arguments, puisque, je ne sais pas si tu le sais, mais jusqu'en 2015, j'étais un matérialiste athée, comme l'est aujourd'hui Alexandre, et il y a eu un événement, un vécu direct, une expérience empirique qui a recontextualisé mon expérience et qui a forcément euh, changé un peu mon discours. Alors, euh, bien entendu, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Le problème, c'est que dès le départ, je sentais qu'Alexandre, dans son rapport avec moi, dans la manière dont il s'adressait à moi, il y avait un peu de... de dénigrement. Il faut que je parle de mon attitude. Elle a été loin d'être exemplaire, mon attitude. Mais, sans vouloir la justifier, j'ai envie de faire comprendre pourquoi j'ai agi comme ça, et pourquoi, dans le même contexte, je ne vais pas te le cacher, je réagirai de la même manière il s'avère qu'il y avait un déséquilibre technique fondamental. Le problème que nous avons eu avec Alexandre, c'est qu'Alexandre était l'un des intervenants du débat, comme moi, mais il était aussi en charge de la technique. C'était l'organisateur du débat. Imagine un débat politique où il y a deux candidats et l'un des deux a le pouvoir de couper le micro de l'autre, d'éteindre la lumière au-dessus du candidat. Bien entendu, ce n'est pas équilibré. On pourrait dire bah, c'est, ça ressemble plus à une dictature. Il y en a un des deux qui a un pouvoir supplémentaire sur l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Alexandre, de nombreuses reprises dans le débat, et c'est ce qu'on voit dans sa vidéo, notamment de 26 minutes sur sa chaîne, et Tony Sénerva, on voit qu'il a une prise de contrôle. Une prise de contrôle qui est unilatérale. C'est-à-dire qu'il, d'un coup... Décide, sans me prévenir, l'extrait le montre. Vous prenez n'importe quel prétexte pour commencer à redévider votre truc. Donc, je vais reprendre la parole. C est, c est, c est, je vais... Que... Non, stop. Non, non, stop Non, stop gros, je sais, Stop, stop. Pardonnez-moi, je vais stop. me défendre, excusez-moi. Stop. Stop. Hmm. stop Je vais un peu je... me défendre, c'est normal. Je constate juste... Il a pas de secte. Je n'y Je constate juste... Je constate juste... Que vous J utilisez exactement les mêmes méthodes, les mêmes arguments et les mêmes et façons méthode, et les mêmes et les mêmes façons de faire. C'est tout. Alors, je ne dis pas. Défini je, alors excusez-moi, excusez-moi. Il définit un, de... défini un gourou de secte. Alors. Il y a une secte. Trouvez la secte. Là, de toute façon. Où est la secte Ok. Alors. Avant de, de, de tenir des propos diffamatoires, il faut s'appuyer sur le réel. Cherchez une secte dont je sois le gourou. Je ne suis. Bon alors. Je lui ai coupé le sifflet, hein, vous pouvez le voir, je le laisse dévider son truc, parce que manifestement, ça n'a strictement aucun intérêt que euh, je, je puisse dire quoi que ce soit. Donc j'ai même pas la possibilité de lui faire comprendre qu'il parle dans le vide. Je ne sais pas s'il si le comprend, mais je lui ai coupé le sifflet. Mais ça ne justifie pas mon comportement qui aurait pu être meilleur, évidemment. Et je m'en excuse, je le reconnais, je le reconnais, il n'y a pas à chipoter. J'aurais pu être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. En revanche, quand je fais face à de l'injustice, quand je suis dans une situation où je me rends compte, puisque c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que je l'ai vécu, où je me rends compte que le but, ce n'est pas de discuter vraiment des idées, Alexandre n'est pas du tout ouvert à m'écouter, à me laisser un espace pour m'exprimer. Il voulait m'humilier. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il voulait me ridiculiser. Ouais, si vous avez repéré des moments qui vous ont fait, qui vous ont fait marrer, etc., etc. n'hésitez pas à en faire des clips et à les partager sur les réseaux. Je pense que ça, ça, peut, vraiment être, ça peut vraiment être marrant. Quoi. Je coupe le sifflet, puis continue. C'était rigolo. Je suis fatigué, là. Il y a trois heures que je dis des bêtises. Je, je, je suis en ligne, j'ai la lumière dans la gueule, j'ai une barre comme ça à cause de l'autre cinglé. Je et il s'est permis des écarts de vocabulaire et de langage à mon encontre que je trouve dommageables. Il m'a traité de cinglé, il a fait une comparaison avec un gourou de secte. Quand on me traite de conspirationniste, ce sont des, des choses qui me touchent, parce que mon travail consiste justement à, à promouvoir l'esprit critique, à lutter contre le dogmatisme, le fondamentalisme, l'endoctrinement, donc quand on me traite moi-même de gourou, c'est scandaleux. Je suis en train d'essayer de vous expliquer que si vous continuiez à faire ça, j'allais vous couper. Je n'ai pas été prévenu. Je, je me permets juste de le dire. Et vous avez, bordel de merde. La... Vous n'avez oh. pas été prévenu. Ça n'est pas étonnant qu'Alexandre me perçoive comme ça, puisque ça s'est vu. Il l'a dit lui-même. De mon travail, il n'avait consommer que 7 minutes d'une vidéo qui en faisait 30. Je ne suis pas arrivé sans doute au moment de votre démonstration, j'en je, enfin, je, suis à 6 minutes et demi, euh, enfin, presque 7 minutes de votre vidéo qui en fait, euh, qui en fait 30. Il faut que je m'améliore sur l'écoute, l'écoute de l'autre. C'est quelque chose que je me reproche à moi-même et sur lequel je dois travailler. Je dois davantage écouter, je dois davantage être disponible. Euh, C'est vrai que quand je suis dans un, un état émotionnel... Euh, comme, comme je l'étais, c'est-à-dire euh, je ressentais vraiment de l'injustice, un peu de la trahison. Euh, je savais que le but, c'était finalement de m'humilier et pas de me laisser euh, expliquer mes idées. Je n'ai pas vraiment eu l'impression d'aller au bout. Euh, J'étais coupé, on me coupait la parole euh, régulièrement, j'essayais d'être docile, agréable, autant que possible. Après, évidemment, je tiens les propos que je tiens parce qu'il euh, y a eu un vécu et je parle à partir de ce vécu qui a tout changé. Voilà. Pas à me demander de dire le cerveau produit la conscience et d'acquiescer. Je ne vais pas acquiescer pour ces choses là, c'est normal. J'en ai vu les limites dans ma propre expérience. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Écoute, ce que je te propose, c'est de liker cette vidéo si elle t'a intéressé, d'aller voir euh, si ça n'est pas déjà fait et Tony Sénerva sur la chaîne d'Alexandre de Chavani. Si tu veux voir le live en entier, il a une chaîne secondaire où il a posté l'intégralité du live. Ça peut être intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est le moment où j'ai euh, été éjecté du live, euh, puisqu'il m'a éjecté, euh, c'est de voir le, la manière dont il s'adresse à moi. Dernier point, il faut savoir que sur la vidéo euh, YouTube d'Alexandre et Tony s'énerva, il y a de nombreux commentaires qui ont été censurés. Ce sont des personnes de sa communauté, ou en tout cas des, des personnes qui ont vu la vidéo, et qui disaient bah voilà, euh, considère que pas le traitement euh, réservé à Tony n'était pas forcément très juste. Une grande majorité de ses commentaires a été supprimée. Il m'a été possible de faire quelques captures d'écran en temps réel et de me rendre compte en actualisant que ce, ces commentaires étaient supprimés. Il a répondu à certains en expliquant que pendant 90 minutes, il m'avait présenté des arguments et que c'était un peu la, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et que ça justifiait de m'insulter, de m'attaquer personnellement et de me couper mon micro. Voilà pour ces précisions, ça me semblait important de les faire. Je suis toujours ouvert au débat. J'espère, j'espère, j'espère que j'aurai l'occasion de débattre avec des véritables sceptiques, c'est-à-dire des personnes qui, au-delà de faire l'apologie d'un paradigme, la promotion de l'athéisme, hein, comme le fait Alexandre, des personnes qui sont surtout euh, euh, prêtes à questionner, à entendre ce que j'ai à dire, tout simplement. Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis Oui, on peut penser que je sois fou, illuminé, que je me perce d'illusions, euh, que je sois un manipulateur, etc. Ce sont des possibilités. Mais il faudrait aussi... Euh, Nourrir la possibilité que je puisse être sincère, et que dans cette sincérité, j'essaye de vulgariser quelque chose qui est compliqué à communiquer. On pourrait aussi, si on est véritablement sceptique, envisager cette possibilité. Ça me semble être plus juste. <rire> voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt. Ciao